Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de l'enseignement à distance, un guide de démarrage, qui durera environ 4 minutes. Vu les circonstances, il est important de continuer à transmettre, de communiquer et de mettre en activité vos étudiants et vos élèves. Transmettre des fichiers, des cours. Pour cela, vous activez d'abord le mode édition. Cela va transformer votre interface et vous pourrez éditer le titre de vos chapitres. Vous pouvez ensuite ajouter des activités ou des fichiers. Vous pouvez le faire de manière très simple en cliquant sur « Fichier, en prenant bien soin évidemment de nommer ceci et si vous le voulez, de le décrire. Pour ajouter un fichier, c'est très simple. Vous pouvez, dans votre navigateur de fichiers, saisir un pdf par exemple et le déposer dans la zone prévue à cet effet ensuite vous envoyez le fichier celui ci apparaîtra ensuite dans le chapitre que vous aurez choisi pour maintenir le contact avec vos étudiants le mieux est d'employer le forum des annonces cela vous permettra aussi de donner vos consignes demandez de lire le cours de faire un résumé idéalement Aidez-les aussi à programmer leur travail en mettant une date, en programmant une échéance, afin de clôturer ce chapitre-là et de passer au suivant. Cette méthode présente l'avantage de contacter tout le monde simplement, de manière unidirectionnelle. Veillez à ne pas surcharger non plus ce forum des annonces et de multiplier celle ci La plateforme propose un autre mode de communication non plus directionnel, mais bidirectionnel. L'idée est d'installer une activité à l'endroit où vous le souhaitez, un forum, qui permettra alors aux étudiants de communiquer entre eux et de communiquer vous vers vos étudiants. Il est important d'animer ce forum. Cette activité prend un peu plus de temps, mais elle a le mérite de mettre les apprenants en réseau. C'est cela qui créera notamment la dynamique de groupe au sein de votre cours sur la plateforme. La plateforme ce n'est pas seulement déposer des fichiers et communiquer, c'est aussi mettre les étudiants en activité. Il y a pas mal de choses qui sont possibles et là c'est à vous de jouer avec votre imagination et votre compétence. Bien entendu, il ne sert à rien de demander une activité si on ne donne pas un feedback. Là le plus important c'est de pouvoir donner ce feedback en recueillant les activités qui auront été produites. Pour ce faire, le mieux est de proposer un dépôt de devoir. Alors évidemment, comme chaque fois, il ne faut pas oublier de nommer le devoir en question et surtout, au minimum, proposer une date limite de dépôt de devoir. Comme à chaque fois, l'idée est bien ici d'aider l'étudiant à planifier l'ensemble des tâches qui lui sont demandées sur la plateforme. Une fois les travaux remis, vous pouvez commencer le travail de feedback en écrivant vos commentaires. Bien sûr, la plateforme ce n'est pas uniquement remettre de devoirs, communiquer, c'est aussi mettre d'autres activités en avant, parfois plus classiques, parfois plus originales. Merci d'avoir regardé ce tuto et je vous souhaite un bon enseignement à distance.